Salut l'équipe, alors aujourd'hui on va faire une salade de crevettes dans son melon. Alors pour ça il nous faut un peu de poivre, de sel, une tomate, des radis, un citron vert, une demi courgette, un petit peu de confiture exotique, des crevettes, un petit peu de curry doux, et un demi-melon, et puis aussi un petit peu d'olive. Alors on va commencer par vider notre melon, et ensuite on va vider un petit peu plus on va prendre un peu plus la chair pour avoir un petit peu plus de place après pour mettre notre salade voilà comme ça ensuite on va découper tout ça alors on va couper un, un petit cube déjà le melon qu'on a récupéré on va déplacer ça dans un cube de poule dans lequel on peut rajouter les crevettes Ensuite on va découper nos radis. Toujours la même chose. En petits carrés. Radis, on peut même couper un petit peu plus fin. Ensuite la tomate. On enlève le cul. Dans un dépépiné. Voilà, on peut rajouter. Et la courgette. Alors, on coupe le cul. Voilà. Ok, on mélange un petit peu. Ensuite, on va prendre notre citron vert. Et on va râper un petit peu les zestes dedans. Essayez de prendre que ce qui est vert, hein. ce qui est blanc dessous, ça s'appelle le zyste, c'est amer. Ensuite on va faire une petite vinaigrette. Alors on va couper en deux notre citron vert. On va récupérer le jus. Ensuite, une petite goutte d'huile d'olive une bonne pointe de couteau de curry doux mélange un coup ensuite j'ai pris une, une confiture un petit peu exotique en l'occurrence c'est abricot mangue voilà un peu de poivre aussi une autre salade avec un peu de poivre un peu de sel dans les deux voilà on mélange le tout voilà, on vient mélanger un petit coup. Et ensuite, on n'a plus qu'à remplir notre demi-melon. Voilà, vous mettez un papier-film dessus, vous prenez ça au boulot et ça vous fait un super dîner. Bon appétit!